Salut tout le monde, vous savez ce que j'adore lorsque je voyage et pour m'appréhender un peu plus de la culture du pays que je visite C'est apprendre sa langue. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre quelques mots de survie que j'ai appris en Thaïlande, quelques phrases. Et si vous-même vous êtes thaïlandais ou euh, expatrié, ne soyez pas trop dur dans les commentaires. C'est des mots que j'ai appris sur le tas, donc si je fais quelques erreurs, n'hésitez pas à me rectifier. Je pense que ça pourrait euh, m'être d'une aide et même pour les futurs voyageurs qui comptent partir là-bas, ça pourrait les aider aussi. Bah, bon, toute chose, pourquoi vous devriez apprendre quelques mots du pays que vous visitez alors premièrement, ce sera pour votre confort. Que ce soit pour demander un taxi, que ce soit pour trouver un hôtel, que ce soit pour trouver un restaurant, le dire dans la langue des locaux, ce sera beaucoup plus simple que de rechercher quelqu'un qui parle anglais. Deuxième chose, c'est pour communiquer et avoir un échange avec les locaux. Vous n'aurez pas du tout le même voyage si vous essayez d'apprendre à parler directement avec les locaux dans leur langue, car l'anglais malheureusement n'est pas forcément accessible à tout le monde. Et en général, les Thaïlandais sont très contents de voir quelqu'un qui essaie d'apprendre leur langue. Bon bien sûr, vous tomberez forcément sur des personnes qui s'en profitent totalement, mais dans la majorité des cas, ils vont être très très surpris par ça. Et ouais. Essayer de vous apprendre d'autres mots. Bon, je parle d'anglais, mais ça se trouve, vous-même, vous parlez pas anglais, donc euh, ça pourrait vous être utile. Et troisième chose, pour les arnaques. Mais bon, ça, on y reviendra plus tard. Bon, alors, commençons par les présentations. Avant toute chose, ah, j'ai dû lui dire deux fois, ça. Il y a des mots que vous direz différemment si vous êtes un homme et différemment si vous êtes une femme. Donc, commençons par le bonjour. Le bonjour en thaïlandais se dit « sawadhi ». Crap. On dira crap si vous êtes un garçon. Et pour les femmes, on dira sawadi ka. Et on rajoutera le k si vous êtes bien sûr une femme. Donc on la fait, sawadi ka. Et pour une femme, sawadi Pour dire merci, on dira kop kun krap si on est un garçon. Et kop kun ka. Là, je crois que je me suis trompé. Kop kun ka si on est une femme. Ouais, je sais, ça peut être dire au début, mais vous inquiétez pas, au fil du temps, vous allez commencer à l'imprégner dans vos têtes. Et au bout d'un moment, on s'y fait vraiment. Pour dire au revoir, on dira la conne. Bien sûr, vous pouvez rajouter derrière K au crap. Pour quelques explications, en fait, le K et crap, ce sont des formules de politesse et ce sont aussi des formules qui vous définissent. Comme je vous l'ai déjà expliqué, si vous êtes un homme, vous dites crap, si vous êtes... Une fille vous dit « ka » Mais ça prononce aussi votre respect envers la personne Si vous avez envie de demander à un Thaïlandais comment il va Vous lui direz « sabai di mai » Et lui vous répondra « sabai di ka » Un mot aussi très populaire en Thaïlande Que vous entendrez très très souvent Et qui veut dire en général « c'est pas grave » Ou « pas de souci, pas de problème » Tout dépend de la situation Dites « ma penra Même « ma penna » Dites my pen rai. Là en poste au moment où vous êtes dans la rue et vous recherchez votre chemin. Imaginons vous recherchez votre hôtel, vous allez devoir dire yotinai. Et d'ailleurs vous rajoutez l'endroit que vous recherchez Par exemple yotinai restaurant, yotinai hôtel. Ouais, je connais pas encore les mots euh, hôtel et restaurant de leur langue. Lorsque vous allez arriver dans un restaurant pour leur faire comprendre que vous avez envie de manger, vous direz king kao. Kao ça veut dire aussi riz. Et si vous avez envie de manger du riz frit par exemple au poulet, vous direz king kao pat kai. pat ça veut dire frit et kai ça veut dire poulet. <coughs> si vous voulez l'eau vous demanderez nam. Donc pour dire poulet on dit kai, pour dire porc on dit mou mou, pour dire corvette on dit kong, j'ai un doute, mais je vous laisse comme l'orthographe. Et si vous adorez, n'hésitez pas à dire Aroy. Et si vous avez vraiment vous avez vraiment adoré, vous dites Aroy Mac. Pour demander comment ça coûte, vous direz taorai. Si c'est trop cher, vous direz peng. Par contre, ça n'arrivera jamais dans un restaurant, donc en général, c'est plus pour les commerces et pour euh, les marchés. Si la nourriture est trop pissée, vous direz My pet. Imaginons que vous recherchez les toilettes et vous demanderez Ong Nam Yutinai. Vous vous rappelez Yutinai. Où se trouve Et Ong Nam, c'est toilette. Également pour dire pardon ou pour interpeller quelqu'un ou si vous bousculez. Euh, tout dépend de la situation, vous direz Kotot. Un mot qui est souvent utilisé pour aussi dire bonne chance, bon voyage et ainsi de suite, ce sera Chokdi. Vous l'entendrez très souvent, Chokdi. Autre chose que j'ai appris aussi pendant mon voyage, c'est à compter en thaïlandais. Commençons par compter jusqu'à 10. Donc premier, Nung Sang Sam Si Ha Og Jet Ped. Kao, sip. Pour le 11, il se dit différemment. Je crois que c'est sip, et. Et après, on continue comme ça. C'est toujours sip, song, sip, sip, sam, sip, ha. Et vous avez juste à rajouter sip et le chiffre. Pour dire 20, il faudra juste mettre sam, sip. Donc, vous rajoutez directement le 2 et les 10 juste après. Sam, sip. song sip. 30. Si, sip. Et on continue comme ça. 100, on dit roi. Donc, pour dire 100, on dira neng, roi. Après, 200, sam, roi. Et ainsi de suite. On continue comme ça. Et pour 1000, on dira fan. Donc pareil, nung fan, sam fan, et on continue comme ça, on continue. À quoi ça vous servira de compter C'est justement pour écouter les Thaïlandais quand eux ils parlent de prix. Et là, je vous garantis que des arnaques, vous allez en esquiver pas mal. Et puis voilà, cette vidéo se termine, j'espère ne pas avoir oublié trop de mots. Je sais pas vraiment. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous pourrez utiliser différents mots que je vous ai appris dans cette vidéo pendant votre séjour, qui vous serviront. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça pourra aider aussi les nouveaux voyageurs. Et dans la prochaine vidéo, normalement, ce sera le vlog direction le Vietnam sur la boucle d'agent que j'ai pas encore fini. En ce moment, j'ai énormément de choses à faire. Donc, je vous tiens au courant. D'ici là, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter aussi. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, salut